Je vous encore une fois sur TV pour nous porter de deuxième vidéo. Ça pour vous, mesdames, mademoiselles et messieurs. Nous prenons un petit temps pour nous remercier. Vous. Et vous-même qui toujours été connecté sur canal, ça, nous dit merci. ou même qui abonné avec canal, ça, nous dit merci. Anciens nouveaux abonnés, nous yo merci au fond du cœur. Et c'est grâce avec vous-même qui fait nous encore là. Et bien, nous vous informé 24 sur 24 sans nous ne pas lâcher. Vous yon mail Information que nous portons pour la dossier militaire étranger qui, eh bien, a pas balancé pour tomber le sol pays d'Haïti là. Ça, il y un pile haïtien qui n'a pas fait bien, qui y un pile haïtien qui manifeste mécontentement, il y a un pile haïtien qui vole pied, pieds, il un pile haïtien qui dit, il n'y a pas de militaire. et bien, selon ça, nous avons comme information, c'est un pile somme l'argent bourgeois là, et bien, il y a même dépensé à Théa pour Ariel Henry. Et entrer avec un militaire étranger qui parle gagner dominicain, nous connaît qui pas nous. Et bien c'est ça, président Abinader, président mande, ben réalize, gaine, de République dominicaine, nous avons demandé. Et bien finalement, rêve lui-même, réalisé et nous parle de gagner des dominicains qui, en tant que militaire, ça pour venir si men, la trouble sous haïtien n'a prudence, et bien, bagaille choses grave mesdames et messieurs, et bien, en pile comme qui va là, environ ben 150 millions. Dola qui baille. Il était au bal entre dans le jour Vini a et nous dit sincèrement qu'il y a en gen an pil, an pil bagay qui pral passe passé qui n'y pas de même attendre. Très véatif, mesdames et messieurs, ou même qui en Haïti prudent parce que les bagayes pral chavirent dans Ariel Henry Et bien, blanc pral prend pays qui donc nous parlons est-ce que Haïti a sorti dans sa lia ou bien tout. Selon ça, nous comme information et y a un en mine qui nous gagne Haïti. Vous a bien exploité et Ariel Henry signe un contrat et contrat ça nous permet de perdre un peu de richesse dans le pays. Si n'a pas passé par Ariel Henry, passez contre le ça, ok? C'était pour l'exercice. Au teu, shalom, au revoir. Alors, nous tendez majorité de qui était signé pour Ariel Henry, retenue en pouvoir. C'est même mon qui qui t'estien pour gaz la monter. Alors, nous pas si ti mon petit. On croit que Excusez, si nous voulons comprendre, n'a comprendre. Nous Ariel Henry fait déclaration côté yomandé faut inter, que intervention faite en dans pays. Nous que Abinader tal parler dans international l'amandé faut intervention faite en Haïti. Tout ça yon son plan bien monté. Comment fait tout de coup choléra entrer en dedans pays. Yon. Son plan bien monté. La nous voit que moi oligat obligatio. Nous sommes tout monde ça yon, nous connaît chérif Abdallah tout monde ça yon. Yo que jean peuple plan j'en hein? jean peplan décide décider, faut révolution qui fait et yo senti une révolution qui pral fait. Yo senti que tout pays pral camper. Et nous connaît que les haïtiens décide vrai tout bon vrai. Les haïtiens décident camper tout bon vrai rien pas arrêter yo. Ge 150 millions de dollars vets qui bail pour que l'armée Dominique envahit Haïti. Qui est-ce qui li c'est Moun régional Boulosio qui mettait nous s'il vous plaît pas mettez emoji sur euh, écran s'il vous plaît ça fait 11 semaines avons dit même bagaille donc ça fait que 150 millions de dollars sa sabaille entraînement à fait même gens que colombiens ont infiltré ces mêmes gens colombiens c'est même genre pour infiltration, Ce qui veut dire que c'est Dominique qui le mélanger avec Américain qui parle entrer dans le pays. Vous pas besoin de qui est ce qui vous a attaqué. Vous pas besoin de qui est ce qui a jouer. Mais vous demandé pour les gens entrer dans le pays. 150 millions de dollars qui été Oligat yon yo deja wè, Jean-Pép sa leve an, si yo kite pep sa continue, non, barik ki a met mayo me manger an, yo pa capable. Et yo wè que peuple an kacha vire yo. Koun yon la yo propre texte que l'armée sak pa vinn descendre non. Li pral pour rété barbecue pour l'kampeti la pluie parce que c'est eux ce mêmes qui empêchent pays à avancer. C'est eux ce mêmes qui empêchent peuple à manger. C'est eux ce mêmes qui empêchent gaz à distribuer. Imaginez-nous. 150 millions de dollars en faites Et côté o joine comme ça et y a pays l'argent. Y pays pa Yabjou, du paysan, c'est le pays le plus pauvre qui existe. Alors imaginez, si yon ka 150 million vet. Pour l'armée ka en d'un paysan. Pour Dominique ka entre en d'un paysan. Imaginez nous combien kob yon te dépense. Pour assassiner le président Jovenel Moïse. Pour yon te fait complot ça sous lui. Là, dans le moment que ma parle avec nous là. Ge policiers. Anciens policiers. Que yon efface dans le système académie de la police, yon yon comme si les gens ne jamais de, jam de policiers. Pour qui ça? Parce que yon ne vle camper Depuis que les policiers ne vle camper avec yon, pas vle camper dans le mouvement que yon voulez faire, yon éliminé les policiers. Ou pour les policiers, c'est comme si, soit -garde, le garder, soit le chercher, ou pour policiers, ça pas de d'exister, de Il pas pas de, jam de police. Mais qui policier nous, que nous prenons faire avec eux, c'est policier 22e promotion que Michel Martelly te sous pied. Policier qui tire sous peuple là, c'est policier 22e promotion que Michel Martelly te même. L'Orel Campbell dit que c'est un bandit illégal, il mette les dans pouvoir. Michel Mantelli, les met tout côté. Donc, veille en haut, veille en bas. Parce que Michel Martelly, il est espionné de Ligue côtés. Il doit voir les gens qui ne viennent pas là-bas. les gens viennent pas pensez que c'est les gens qui Et pendant ce temps, il y a du travail pour Martelly. Parce que quand il y a un moment qui est là, tout le monde, c'est l'argent qu'il besoin de faire. Tout le monde besoin de l'argent. Tout le monde besoin arriver vite. Tout le monde besoin riche. si yon pour y'a vendre, si yon pour y'a pap, devant nous nous, y a pas peur livré ou parce que c'est pour materlier à travail. Parce que là, oligat yon peur. Souhait que y a fait ça y a fait là, y a demandé pour que l'autre armée rentrée dans le pays. C'est parce que y a pe mouvement peuple. Et maintenant te tes peuples comprennent ça qu'a fait là c'est la, pour jouer lié. Ça qu'a fait quand là c'est indépendance sous que lié. Ce qu'on fait là, c'est plus que de indépendance que nous pouli, pour lui. Parce que l'on que des salines pour de lui, avec tout Napoléon, nous connaît l'on fait pour l'esclavage. Il connaît parce qu'il était sorti en bas -joug. Mais là, dans le moment, ça, là, ça l'on fait pour lui, nous est plus mal. Je dis, nous sommes capables de comprendre la réalité. Ce qu'on passer en Haïti, dans le moment ça. Je dis, à euh, mesdames, messieurs, préparez-nous la Canada le 22 octobre. Le 22 octobre, nous allons venir avec côté précis pour nous. 22 octobre, nous allons venir avec un pour nous. dire. 22 octobre, nous Juste Trudeau, ou Anathem. Diable ou Anathem. Satan Wanatem. Anathem. Nous ne pas adhérer avec décision Canada en Haïti encore. Nous allons adhérer avec décision États-Unis en Haïti encore. Nous allons adhérer avec des décisions. Qui pape, il peuple a en Haïti encore? Nous pape adhéré, suivre le gouvernement, et lui un tweet, côté que gouvernement ça, son gouvernement d'assassin, qui tuait le président jo Jovenel Moïse, Jodian, qui a tué le peuple haïtien, qui a détruit nous. Nous demandons que la diaspora, nous-mêmes, nous vivons dans le Canada, le 22 octobre, préparez-nous pour nous le béton en masse. 22 octobre, mesdames, messieurs. Préparez-nous pour nous vendre Juste Trudeau ou Jamais ou grand, jamais. Nous n'avons pas accepté pour pression. Jamais, Aristide, tu déjà fait. déjà. Nous sommes d'accord. Parce que nous ne savons pas comment ça fonctionné dans le pays d'Haïti. Nous devons fait nous payer politique pays. Nous devons faire nous inviter la politique de pays. Pourquoi nous devons nous derrière nous? Je dis que nous devons nous vacciner. Nous ne pouvons pas quitter des voleurs comme Ariel Henry, qui pas nommé par le peuple. Et puis après des décisions pour mener un corps amélioré en deux pays, et bien nous disons non. Jean-Baptiste fait nous dit non, ce n'est pas de bon pour nous. Nous disons, nous connaissons que pays là caille nous, toute richesse nous c'est 20 vagnyo. En plus ne de pays à la guerre qui est cassé. Au moment que nous ne sommes pas là parce que nous connais que nous pas faire face à arrestation. Parce que pays et ça fait pays, nous peut faire face avec direction de changement la réalité pays d'Haïti. Je nous dit quiconque l'armée qui apprend de pays à ne pas besoin quel que soit ça que fait fait, décision, eh bien, il y a illégal, il y a pas normal, ni la constitution étrangère, ni la constitution Haïti. Nous disons que Joe Biden n'a pas menti, il Nous disons que le premier ministre Justin Trudeau Li pas Nous disons que la population haïtienne a nous gommé pour nous retirer vagabonds, voyous, neigs, qui ont pris des décisions. de la Nous, nous disons que c'est assez. Assez, c'est assez. Je veux dire, nous comprenons plusieurs pays qui te mettent des têtes ensemble. Pour être capable, comment Pour être de prendre une décision pour Haïti. Vous constatez que selon la constitution, et selon la constitution, le monde, là, selon la constitution, la Haïtienne, personne supposé mener votre corps en la pays. Le pays est le pays. Le droit doigt. droit. Je vous dis à nous-mêmes, peu pas ici, pendant que des malfaiteurs que nous, qui nous quittons choisis par l'international dans le pays, c'est eux qui ont fait force, nous ne sommes pas connaître rien, nous ne pas connaître la politique, nous ne pouvons pas connaître si c'était nous-mêmes, ça qui nous, est en train de faire un pays, clairement qu'ils nous, c'est des assassins, c'est des diables. Pendant que les pasteurs demandent pour nous prier pour sauver le pays, -là. moi, je crois qu'il bon moment pour nous sauver le pays d'Haïti. Nous disons que Joe Biden, il était déjà dit, déjà, pour que le pays d'Haïti, pour lui, qu'elle est entré en bas la main que tout haïtien est ça va déranger Joe Biden te dit Joe Biden te dit que tout peuple haïtien que pays a net te qui doit effondrer net en bas la mer ça va dire rien pour lui jodiant hein, le premier ministre Trudeau le gouvernement du Canada qui mette tête avec Joe Biden parce que depuis Joe Biden dit oui les États-Unis dit oui eh bien le Canada supposé tout notre sousou pour adhérer à la décision internationale là. nous connaissons cette décision Joe Biden qui directement États-Unis avec accord de Bill Clinton avec la famille Clinton. Maintenant nous dit nous pas accepter adhérer nous dans vieux les vieux bagarreurs consacrés ça, un corps étranger de sur le sol Haïti que tout le monde mourir pour moi pas descendre en Haïti. Je là nous dit nous pas accepter être en bas en prise internationale encore. C'est moment en 2022 pour nous, pour que Canada respecte nous États-Unis respecte nous tout pays dans le monde respecte nous. Je dis à nous mais de la population haïtienne. Réveillez-vous. Le 22, ça c'est bataille Paul là. Le 22, ça c'est goumé Paul là. Le 22, là, ici, dans le Canada, manifestation, dans la boule Juste Trudeau, nous dit, nous ne pouvons pas prendre. Dans le boule figu, nous ne pouvons pas prendre, là, Juste Trudeau. Nous ne pouvons pas prendre le gouvernement du Canada. Nous ne pouvons pas prendre. Quelle décision menée, nous corps en deux pays C'est terminé. C'est terminé. Tout le monde est supposé faire face à l'arrestation. Tout le monde est supposé faire face, eh bien, devant la justice. Quelle justice, nous capable de changer phase. Donc, retardé, rétabli, plus mal fait, plus sans coût, que vous pouvez mettre en interne justice, nous, nous disons, c'est terminé. Terminé, nous ne pas prendre décision, quoi, décision, Billie, décision, l'ONU, ou pile quoi, ou pile ONG. Nous ne pouvons pas mentir, meilleur encore, c'est fortement si de la population haïtienne. Réveillez-nous, bataille là, c'est bataille pas. C'est bataille pas tout le monde. En nous camper, en bataille ça. Guys, nous allons rentrer directement dans le pays. Hein? Donc, drone. Vous montrez montré que vous voulez faire pression sur nous. Nous mettons toute population haïtienne. En complet, en Haïti. Demain si Dieu veut. Lundi si Dieu veut. Mardi si Dieu veut. Pour les ne qui pas prennent. Même genre ça nous te Là, mais j'avais vais être aristide là. Nous pas accepter parce que min nous sommes n'ouyo. Recherche pays. Il faut que nous dirigions par les haïtiens et pour les haïtiens. Il faut que nous mettez contrôle sous pays nous, Mesdames, messieurs, nous invitons le monde en Haïti, par la rue pour nous dire nous pas accepter décision. Y a un homme qui nomment mais parle un tweet et bien pour la prochaine décision, venir rentrer un encore étranger en dans pays d'Haïti avec nous injuste, injuste comment y est. Bonsoir PDG Bostadion, John, bonsoir Madame Sarah, bonsoir avec chaque chaque fidèle auditeur, auditrice Bostadion TV à travers le monde. Je vous dis, c'est samedi 8 octobre 2022, c'est déjà 6e parenthèse actualité qui est la CANI. Effectivement, Bosta, Jean-Claude, depuis matin, il y a un petit drone qui a sillonné toute zone région métropolitaine. Donc nous dit un pile monde pas qu'on ait dans qui objectif drone ça à région métropolitaine. nous qu'on clairement, identifié US Army. Nous connais US Army qui qui veut tout simplement l'armée des États-Unis. Effectivement, est-ce que États-Unis capables capable faciliter soldats entre en pays suite à deux matériels en rien nous encore, en après des temps, ça même qu'on gouvernement, lui-même, a déjà pour que vos troupes militaires entrent dans le pays d'Haïti. Après que le gouvernement fin pour que les troupes militaires entrent en dans le pays d'Haïti, selon la première information que nous avons, il gen y deux pays qui déjà annoncé que... Troupes paroi a déjà arrivé en Haïti. Avec du, deux pays, ça fait qu'on est que... C'est eux-mêmes qui ont dépouillé militaires en premier sous-sol. là Et deux pays, c'est Canada avec les États-Unis qui déclarent clairement que c'est les militaires qui pour vivre sous-sol Haïti en premier. information qui domine l'actualité, parti politique, organisation PEP Caplite, tout le monde connaît sous OPL, condamné à toute les aucune intervention militaire étrangère dans le pays. Pendant environ 25 années, diverses missions étrangères mettaient pied sous dignité peuple haïtien sans porter aucun résultat. Quitte sous plan sécurité, quitte sous plan humanitaire, quitte sous plan développement. Dans ça OPL fait est, peuple a droit de continuer de mobiliser dans souci pour capable demander avec communauté internationale là. Pour pas entrer dans logique aérien en, en rien, comme quoi pour voyez militaires étrangers sous sol là. Je dis, je dis à l'éclair, pendant que gouvernement m'a pour que des militaires étrangers sous sol là, nous rappelons nous même gouvernement c'est ce qu'on est le pays Canada qui t'es bloqué question matérielle pour la police là. Je dis ouais, gouvernement a demandé aide pour militaires entrer pays qui ont décidé parmi au Canada. Ça nous avons clair, mais pas pour accompagner la police en matériel pour briser freiner chaque bandit. Question militaire ou des forces spéciales qui viennent en Haïti, comme quoi bataille, question gang, c'est posé de monde qui y a là-dedans, que que uranium. C'est un mines qui vend très cher à travers le monde que le pays a gagné. Et bien, je veux dire, pas d'arrêt pour nous, si ce n'est pas qu'il reste, nous, nous, nous, pour nous, prendre là. Et nous, nous, nous, nous, dit là, Ariel nous, nous, contrat avec X. capable exploiter uranium nous, dans Je comment nous, deux pays qui deux pays Mais ça, pour que ça, les Américains ne sont pas militaires en Ukraine, mais pour autant qu'ils sont en Ukraine depuis plus de 6 mois. Est-ce qu qu est que, que Haïti a là-dedans Qui fait que les gens qui ont choisi ont dit qu'ils ne militaires dans le pays Je veux dire nous comprenons clair qu'ils ont des bagaille qui sont à régler dans le pays d'Haïti. Exactement. Par rapport à. Par rapport... Wow yes euh... Nous songez que ne songez que voilà deux quelques semaines moi t'app mettez nous en garde Voilà quelques c'est quelques semaines moi t'app dit nous moi nommé tout drone qui t'a gagné pour venir en Haïti moi t'ai nommé qui drone qui t'a rentré moi t'ai nommé moi t'ai dit nous qui char blendé qui t'a pas rentrer. Moi t'ai dit nous même là nous t'endé yo dit nous Canada avec États-Unis mais ça qui pi proche nous en getan préparé. Getan que get soldat dominicain en civil en Haïti. Moi te avisé nous tout ça yo. Moi t'ai dit nous toute bagaille ça yo mais nous t'es pensé que c'était un jouet qui t'a fait. Et moi t'ai dit nous ça kap fait là là. C'est des contrats qui signent pas en bas. Oui, nous a a le a le des gros contrats. Des contrats. nous te dit nous comme dit nous il y 150 millions de dollars qui baillent pour que les troupes militaires rentrent. Oui. Pas penser que on y rentré comme ça. Oui. C'est toute oligarchie qui <métire> mettait ensemble, ils réunissent 150 millions de dollars pour que les troupes rentrent. rentre en pays. C'est ça que nous voulons dire peuple là. là c'est les boulos, C'est le Dimitri, c'est le même qui payait pour le voyer, yon nouveau et ça, je dis à nous-mêmes, nous dit non, nous ne pouvons pas accepter, il faut que nous reprenions bien qu'il a nous en tant qu'Aïtien. Ah, nous allons rentrer directement avec un juge, encore qui est tombé, qui avec euh, invité nous. Il juste parler pour nous faire.